En sortie, tu dois t'en fournir Chloroquine Si tu veux éviter l'hôpital Chloroquine Ça fait pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal Chloroquine Avant ton état empire Pour que la fièvre se retire chloroquine. Ça te prend les poumons Faut pas finir en poisson Ça fait pas mal chloroquine. à tes amis Croaking Cloaking La Fait pas mal, pas mal, pas mal, Crocking, Crocking.